Voilà cette petite mise en scène pour nous propulser en mai 2018, dans l'actualité de mai 2018, où l'organisation séparatiste basque, euh, dite l'ETA, décide de poser les armes et de se dissoudre. Oyona qui est le titre de ce roman du roman que je vais vous présenter, écrit par Éric Plamondon aux éditions Kidam, mais aussi le prénom de notre protagoniste, cette jeune femme qui vit au Québec et qui est mariée, euh, et euh, propulsée dans son passé avec cette actualité qu'elle entend. Elle euh, ne sait pas trop comment lui dire son mari, euh, voilà, donc elle décide de le faire par lettre. et je vais vous lire un, la première lettre qu'elle lui écrit, au tout début du roman. « Pour toi, Xavier ». Je te dis, je te dois un tas d'explications, ça risque d'être long. J'essaye depuis plusieurs jours de trouver comment le faire, pour que tu comprennes dans quel état d'esprit je me trouve. Je n'ai pas jeté mes brouillons. Je veux que tu saches mes tâtonnements et que tu saisisses par mes débuts avortés ce que cela me coûte. J'ai décidé d'écrire parce qu'il m'est impossible de parler. Je pense que je ne veux pas entendre les mots que je dois te dire. Certains en particulier alors, ce que tu vas lire sera douloureux, comme il est douloureux pour moi de l'écrire. Tu vas découvrir la face cachée de celle avec qui tu vis depuis des années, qui en a été aussi heureuse que parfois dépitée. La vie a décidé que je devais faire face à mes fantômes, peu importe ce qui en résultera. » Voilà, donc oh, Yona, euh, comme vous l'avez compris, est partie euh, euh, expliquer euh, son passé, parce qu'elle est née euh, lors d'un attentat de l'ETA. Alors ce roman est un roman très court, euh, avec très peu de mots, il est, par contre il est très concis, on, a, on y apprend beaucoup de choses historiquement parlant, d'ailleurs l'auteur a inséré des coupures de presse de l'époque, ce qui permet de mieux situer euh, et de, de comprendre les comportements de la, des gens et de la, la, et comprendre la situation de l'époque. Euh, voilà... Euh, ce qui est rigolo, c'est que l'auteur euh, euh, est né au Québec, euh, a vécu au Québec, a fait des études littéraires au Québec. Et il s'est installé euh, dans la région de Bordeaux en, en 1996. Et quand il est arrivé au Pays basque, il a trouvé euh, très étrange qu'il y ait des gens français euh, qui défendent la langue basque à tout prix, alors que lui vit au Canada dans une région où on défend à tout prix la langue française. Il s'est dit... Euh, voilà. Il faut que j'écrive euh, un roman sur ce territoire. et on a la chance d'avoir Oyona. Ben, je vous souhaite une belle lecture.